Ousmane, like son a le mieux. Le combat mortel est le combat pour Et on a eu Ousmane a a eu On a eu des ascendants. a eu Tu ascendants. On a eu a eu des ascendants. On a eu a eu des ascendants. On a a eu domi les a les Ousmane, arrêté arrêté Qui arrêté? Ça on verra. Si voilà. tu président de la que justice. justice, Sénégal, dictée on verra. on verra Si que on que on verra. On verra, on verra.